Oui, bonsoir. Euh, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un thème WordPress en utilisant l'ACF Pro et l'ACF Prolongé. Donc, l'ACF Pro, c'est une extension WordPress que vous allez euh, trouver soit gratuitement sur le site web ACF Advanced Custom Field ou euh, payante. Donc, généralement, l'abonnement va commencer à 49 par an. Donc, euh, je vais vous présenter mon écran et on va essayer de voir ensemble comment créer euh, un thème WordPress et éventuellement un site web. Donc, là, si vous voyez mon écran, je suis présentement sur... Euh, j'ai installé, donc j'ai créé une version... Euh, bon, j'ai installé localhost, donc c'est un serveur local que j'ai sur mon ordinateur. Et dans ce serveur local, j'ai créé un dossier que j'ai appelé euh, Portfolio et où j'ai mis une version de WordPress. Donc on va suivre ensemble les étapes d'installation et après on va voir comment se servir de cette version de WordPress pour, euh, pour, pour cette version de WordPress pour être en mesure de, de créer un site WordPress. Donc je commence par cliquer sur la langue et ensuite je clique sur Passer ». C'est parti. Donc je vais aller dans mon localhost. Euh, je vais créer une nouvelle base de données. Donc on va utiliser pour ce projet euh, PHPMyAdmin. Et À ce niveau, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler euh, Portfolio. Et là, je clique sur créer. Donc, je prends le nom de la base donnée et je vais l'ajouter à ce niveau. Le euh, nom de la base de données, c'est ça. Identifiant de, de chambre d'habitude de ces routes. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc, je clique sur Suivant et je clique lancer. Donc là, je vais lancer, j'appelle ça site web, site web test. Et je donne, j'ai le nom d'identifiant, le mot de passe, adresse courriel. Je fais installer. Et ok, je fais mettre à jour. Là, je me connecte. Bon, j'ai installé mon site web. Donc, par défaut, lorsque vous allez installer.. Euh, WordPress ou Localhost ou n'importe quel euh, système d'exploitation ou bien en ligne. Vous avez par défaut euh, le, la dernière version du thème WordPress. Donc là, présentement, j'ai pointe pointe titré. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser euh, n'importe quel template en ligne qu'on va devoir convertir en thème WordPress pour créer euh, notre site web. Donc, je vais aller, je je, je, je, d'habitude, on peut aller par exemple regarder Free ou Strap Template. Et on va télécharger n'importe quel template qui nous intéresse. Par exemple, je pourrais prendre, euh, euh, prendre ça et je regarde d'abord à quoi ça ressemble. Oui, ça, c'est ça, ça, ça, mon template. OK. Donc Là, je vais cliquer sur télécharger. Je vais déplacer le, le, le, le, le, le fichier ZIP du, du design que je viens de télécharger et je vais extraire. Et là, je vais supprimer ça. Et là, je pourrais appeler, je peux appeler ceci. Je, je, je vais renommer, renommer ça et j'appelle le template. OK, donc. Ce dossier, je vais tout simplement déplacer ça dans le, euh, dans le répertoire principal de mon thème WordPress. Je vais supprimer ça. Bon, d'habitude, lorsqu'on vous voulez lorsque vous voulez créer un thème WordPress, vous avez besoin euh, du fichier index. Donc, je vais utiliser euh, Visual Studio pour en mesure de créer les fichiers dont j'ai besoin. Ok, donc là, je vais commencer par le premier fichier, nouveau fichier. Je vais appeler, les euh, sauvegardes, ça, save as. Euh, J'essaie de regarder, je vais dans mon ordinateur. Euh, Server, acheter doc, portfolio. Je vais appeler, j'ai besoin d'index. Ah non, désolé. Donc là, je vais aller dans wp content thème, portfolio. Et je vais créer mon premier fichier index.php. Euh, le format index. J'ai besoin de index.php. Je vais créer un nouveau fichier que je vais aussi appeler. Euh, je vais créer un nouveau fichier page.php. Euh, je vais aussi créer un nouveau fichier que je vais appeler un fichier de style. Donc, je vais appeler style.php. Et quoi d'autre? J'ai besoin aussi d'un fichier fonction. Pour, mes fon pour les fonctions de WordPress. Donc, je vais appeler Euh, comment créer les, les informations pour ces fichiers-là. Donc, commençons par le fichier des style. Donc, si par exemple, vous allez dans le dossier, euh, Blit, euh, si vous allez par exemple dans le thème 2021, vous allez ouvrir par exemple le fichier de style. Vous allez voir un peu à quoi ressemble la structure des informations. Donc, ce que j'ai besoin vraiment ici, c'est tout simplement l'information, les informations de départ. C'est pour donner le nom de mon thème, euh, pour être en mesure de donner le nom de mon thème, la description et toutes les informations euh, que vous voyez d'habitude lorsque vous cliquez sur l'onglet euh, thème de WordPress. Donc, je vais coller tout simplement ça et je vais, je vais changer ça par portfolio. Et ici, dans, normalement, le thème URI, c'est généralement le lien vers la documentation du thème. Donc Si, par exemple, vous avez développé un thème WordPress et que vous avez, par exemple, le mise en ligne vendée, euh, vous pouvez euh, donner euh, un lien URL où les utilisateurs pourront aller télécharger euh, ou avoir plus d'informations par rapport au thème. Ici, l'auteur, donc je vais écrire le nom de la compagnie ProSeedWeb. Euh, UR, UR, Auteur URL, généralement, c'est l'URL de l'auteur, donc je vais mettre ProSeedWeb ici, donc là, pour les deux liens, je vais tout simplement aller, je, je vais mettre Pro, ProSeedWeb. Ici, aussi là aussi. Et là, c'est la description. Donc, euh, je, je peux par exemple mettre euh, thème, thème exemple ou la création ACF Pro par exemple. Ici, euh, Bon, du moins les autres informations, si c'est généralement plus ou moins pour la version require at la Donc ça, euh, pour, ce thème a besoin de quelle version de WordPress minimum, donc quelle version minimum de WordPress. Ça a été testé jusqu'à quelle version euh, et quelle version de PHP on a besoin. Euh, ça c'est la version du thème. Donc par exemple, je vais appeler ça la version 1.0 par exemple. Et en ce qui concerne le, le reste des informations, c'est la licence et euh, Bon, du moins, la licence et les autres informations. Bon, moi, techniquement, je n'ai pas besoin de ça et ça. Donc, je peux m'enlever si je le souhaite. Et je vais cliquer sur « Regarder ». Une fois que j'ai fini avec ça, on va aller maintenant, on va aller regarder aussi pour les pages index et page Donc là, je vais repartir dans mon dossier. Je vais repartir dans mon dossier « htdoc Donc, je vais dans « thème Je vais dans « 2021 ». Je vais ouvrir. Euh, ceci et je veux voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai besoin de plus ou moins des informations prat pratiquement similaires à ça. Donc, il y a pas beaucoup de changements qui a lieu de faire. Donc, ici, je vais tout simplement coller ceci. Je vais faire quelques ajustements. Bon, ici, là, c'est vraiment la définition de la page que vous voulez créer. GetHeader, get ça permet de récupérer l'entête du site. GetFooter permet de récupérer le pied de page. Donc, donc ça, ça nous dit déjà qu'on a besoin de deux autres fichiers qu'on va appeler euh, euh, header.php. On va appeler euh, header.php et, et on a aussi un autre besoin, un autre fichier qu'on va appeler footer.php euh, Ok, non, on a besoin de ces deux fichiers-là. Donc, euh... Une fois que j'ai collé ce code ici, donc ça, c'est vraiment la définition, comme j'ai dit. Donc, vous pouvez modifier ça en vos propres informations. Vous pouvez tout simplement enlever, donc je vais me l'enlever si je veux. Et à ce niveau, je vais euh, voir ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse ici, je n'ai pas besoin de ça, donc j'enlève. Euh, ici, ça, c'est euh, l'itération qui permet de récupérer l'information. Donc, j'enlève tout ce qui est « être ». J'enlève ça et j'enlève ceci aussi. Et je remplace cette partie-ci par de contents. Je remplace ça par de contents. OK. Donc, euh, d'habitude, je vous recommanderais vraiment d'aller euh, sur la documentation de WordPress pour mieux comprendre comment utiliser chacune de ces fonctions. Donc, si je tape sur Google de Contents, vous allez voir, vous allez avoir assez d'informations par rapport à à comment, à, à ce, à, par rapport à ce que c'est que de content. Donc, ça, ça, ça affiche le contenu des pages et plus ou moins son mode d'utilisation. Ok, donc, j'ai donc créé ça. Je peux tout simplement recopier même, ce même contenu que je vais mettre dans, dans page. Et je vais sauvegarder. Ok, donc, on a déjà ça. Et la dernière chose, qui, euh, il nous manque aussi de définir euh, les informations de l'entête et le pied des pages. Je vais repartir dans mon dossier euh, 2021. Je vais regarder le euh, Donc, j'ouvre mon 2 Et comme j'ai fait pareil, je copie. Je viens ici, je colle ici et je vais enlever ça. Je n'ai pas besoin de de ça ici. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi redéfinir. Euh, J'enlève tout ce qui des fonctions de 2021 20, et je laisse uniquement les, les fonctions de WordPress. Euh, ici, the body, c'est correct. Donc, the body, body, body class, c'est une fonction de WordPress. WP body open, c'est une fonction de WordPress. Donc, j'enlève en, ça. Le... Et le reste, je sauvegarde. Je fais pareil pour Php. donc je veux d'abord ouvrir euh, ceci foota.nphp, je copie, je vais dans mon dossier Portfolio, je vais ouvrir foota.nphp et je vais remplacer ici. Donc, comme j'ai dit ici, vous pouvez redéfinir votre, les informations de votre thème. Donc, j'enlève ça comme pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'enlève aussi, euh, j'enlève et je laisse uniquement ça. Je vais sauvegarder. OK, donc une fois que j'ai ça, la dernière chose qui me reste pour ce thème-ci, c'est éventuellement le fichier fonction et, euh, et créer. et créer... Donc il me, reste, il me reste de créer le screenshot, donc la, la capture d'écran. Pour moi, le, la capture d'écran d'habitude, ça permet de voir à quoi ressemble le thème. Donc moi, je vais me servir de Proceed Web. Je vais aller là. Je fais une capture d'écran, sélectionner, capturer la zone sélectionnée. Donc, je vais appeler, je vais dans, aller dans mon dossier de thème et je vais appeler ça screenshot. OK, donc une fois que j'ai créé, si je repars euh, dans mon panneau d'administrateur, vous allez voir que mon thème apparaît déjà donc je viens de voilà mon thème qui a été créé déjà bon pour le moment c'est vide mais je peux déjà activer maintenant la prochaine étape va consister à euh, inclure notre design que nous venons de que nous avons téléchargé en ligne donc premièrement je vais donc aller ici je vais, je vais ouvrir ce fichier euh, ce fichier et je vais voir je vais récupérer mes fichiers css et javascript que je vais euh, que je vais utiliser dans mon thème. Donc, premièrement, je reviens ici, je vais regarder, je, je regarde tous les fichiers CSS dont j'ai besoin. Donc, ici, on a, on a un seul fichier CSS. J'ai un seul fichier CSS. Ce que je fais, je vais vous présenter la fonction. Je vais vous montrer la fonction qu'on peut utiliser pour ça. Donc Il, il sera question ici d'utiliser le fichier fonction.php pour définir pour notre euh, fonction qui va permettre d'appeler euh, les, les, les liens CSS et JavaScript. Donc, je copie et je colle ici. Et, donc, je n'ai pas besoin de ceci pour le moment. On, on, on verra sur la prochaine, dans la prochaine étape. Donc, ici, euh, juste pour comprendre un peu à quoi correspond cette fonction. Cette fonction permet d'afficher d'afficher CSS et JavaScript sur l'en-tête et le pied de page. Et on, a, on utilise déjà habituellement deux types de, de fonctions. La fonction qui s'appelle wp_enqueue_style et wp_enqueue_script. Et ces deux fonctions sont des fonctions qui vont permettre respectivement d'afficher les codes de CSS et JavaScript. Et lorsque vous regardez un peu la structure, dans la structure de wp_enqueue_style, on a l'identifiant, on a l'URL, on a d'autres paramètres. Donc ça c'est la version euh, du lien. Et il y a aussi un dernier paramètre que, qui est ici, qui n'est pas affiché dans ce cas. Bon, par défaut, c'est false. Mais false, ici, là, permet de dire, de, de, par exemple, lorsque vous l'écriez si vous pouvez choisir de mettre votre CSS et JavaScript en tête ou en pied de page. Bon, d'habitude, dans ce qui concerne CSS, ça, CSS, c'est d'habitude en tête de page. Donc, le paramètre false euh, est valable pour ça. Mais pour le JavaScript, vous pouvez aussi mettre en tête ou en pied de page. Mais pour JavaScript, par exemple, le en pour pouvoir optimiser le site web, c'est recommandé de le mettre, de les mettre en bas de page. Donc ici, on a, on a un paramètre true. Donc je vais, je vais repartir dans mon fichier. Je vais, je vais essayer de récupérer tous les fichiers CSS, Java, ce que j'ai et que je vais inclure dans, euh, dans mon, euh, dans, dans mon thème, dans ma fonction, dans fonction Php. Donc ok. Je vais, ici j'ai besoin de, ici j'ai ça, ça et ça. Donc je vais tout simplement les copier. Du moins, on fera les modifications après, mais on d'abord copier ça comme ça pour le moment. Et ici, ou JavaScript, parce que j'ai d'autres fichiers, j'ai ça et c'est ici, donc je copie ça. Et OK, on va faire on va faire ensemble les modifications. Donc j'ai besoin de... de, de ça, c'est un fichier. Ça, c'est JavaScript. Donc je commence par, par, par, par, par JavaScript. Donc je vais... J'ai besoin de la syntaxe de JavaScript, je copie je coupe ceci. OK, donc euh, on n'a on plus besoin de ceci, donc on peut les enlever. On va essayer de faire des validations ensemble. Donc, normalement, dans, de, le lien de le, le lien JavaScript permet de. Ce lien de WP permet de récupérer. Euh, ce code que ça va afficher en pied de page de WordPress parce que bon on a mis la, le paramètre tout et euh, ça va être pareil pour pour ce fichier mais par contre comme ce fichier se si trouve dans euh, sur mon serveur donc je vais tout simplement utiliser la fonction get style directory url pour retracer l'url de mon euh, de, de, de, de, de mon fichier css de mon fichier JavaScript, pardon. Et je vais donc me rassurer que c'est dans le bon dossier. Donc, je vais repartir ici. Donc, vu que j'ai déjà tout, j'ai récupéré mes CSS, tout ce qui me reste, c'est l'information qui se trouve à l'intérieur de cette page. Donc, je vais copier ça et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler template path. Template path. Dans le je vais créer un nouveau. Je vais appeler euh, homepage, par exemple. OK. Donc, euh, homepage, je vais coller ici. Je peux, enlever, je peux enlever ça. Je peux, je, peux enlever, je peux enlever tout simplement ces informations qui sont là et, et je n'ai pas besoin de JavaScript non plus. Non, ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement sauvegarder. Ok. Donc une fois que nous avons déjà créé euh, tous les éléments nécessaires, nous allons créer un dossier que nous allons appeler euh, template block. que nous allons appeler template block et nous allons installer l'extension euh, ACF, ACF, ACF Pro et ACF Extended. Okay, donc, une fois que j'ai activé les deux extensions, ce qui, ce qui va me rester à faire, c'est de faire la configuration. Donc, nous allons voir ensemble comment, euh, comment l'ACF Extended et l'ACF Pro fonctionnent. Donc, donc si je, quand j'ai je réfléchi la page, donc voilà les deux extensions que j'ai installées. Donc, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas non plus besoin de celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment à, à partir d'où euh, je veux vous expliquer comment utiliser l'ACF Pro et l'ACF Extended. Donc, par défaut, vous voyez que ici notre site web, euh, c'est pratiquement vide. Donc, il n'y a vraiment rien, c'est vide. Donc, on, on va euh, faire la configuration initiale de notre extension. Donc, il sera question d'aller dans l'onglet Extend ACF Pro Site Web et choisir le nom d'un dossier. Donc, le nom du dossier que je vais appeler Template Blog. Et ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. Et quand on va sauvegarder template block on va euh, il sera question de diviser tout simplement euh, le de diviser le thème le, le, le fichier html en plusieurs parties donc je vais aller euh, dans portfolio euh, ici thème donc, je vais aller dans mon dans mon thème je vais euh, récupérer euh, mon fichier html puis je vais diviser en plusieurs parties donc ça se trouve c'est ici euh, donc, je vais... Mon fichier HTML, c'est là. Donc, je vais diviser ça en plusieurs parties. Je vais commencer, par exemple... Euh, je vais commencer peut-être par l'entête. Je commence par, par navigation, par exemple. Je vais, je vais copier ici. Je vais cliquer... Créer un nouveau dossier... Nouveau fichier, pardon. Je vais euh, créer de... Euh, sauvegarder. Euh, portfolio. temple block navigation Navigation.php Et je vais, je, vais, je vais coller ça. Bon, et celui-ci, je fais pareil pour la partie header. Donc, je copie. PHP. Je fais pareil pour les autres parties. Je peux appeler ça section 1, section 2 et ainsi de suite. Section 3. 1. Et enfin, le pied de page auteur. Okay, donc une fois que c'est fait, euh, ce le... fait normalement ce qui va se passer c'est que le donc une fois que c'est fait normalement ce qui va se passer c'est que lorsque je vais euh, aller sur mon site web euh, l'extension le, va automatiquement récupérer les blocs et ça va créer les parties que je vais que, que j'aurai ici je pourrais tout simplement aller dans mon site web et je vais cliquer sur modifier la page et je pourrais accéder à ces différents blocs. Donc, je vais en cliquer. On, va, on va supprimer déjà ce, ce qui est là. Et je vais venir ici, si je clique sur j'ai fait de. Je pense qu'on avait la bonne navigation. La navigation de section 1, section 1, section 2, section 3, et autres. OK, donc maintenant, si je clique sur sauvegarder vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous que j'ai pu recréer déjà euh, le site web en quelques en quelques étapes, tout simplement en sectionnant le thème en plusieurs parties et en déposant dans euh, dans le dossier euh, template bloc. Bon, maintenant, ce qu'on va, qu va faire maintenant, c'est essayer de voir comment on peut, euh, donc on va essayer de voir comment nous pouvons déjà, euh, premièrement, rendre le visuel du panneau d'administrateur beaucoup plus facile à identifier. Parce que là, présentement, on n'est pas en mesure de savoir quel bloc c'est quoi. Donc, il faudrait tout simplement... Voir comment on peut fixer cela. Donc, pour, pour le faire, je, euh, je vais aller dans mon dossier de bloc et je vais, je vais aller dans mon thème, pardon, et je vais créer un dossier que je vais appeler, euh, que je vais appeler ACF style. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ACF style. Donc je crée mon nouveau dossier que j'appelle ACFTI renommé et ensuite dans ce dossier je vais créer un fichier inc.php et donc il sera question à ce niveau d'ajouter la fonction style dans lequel nous allons euh, tout simplement recopier exactement la même chose que nous avons dans notre fichier fonction.php. Comment récupérer euh, mes CSS? Bon, je n'ai pas besoin de JavaScript dans tous les cas, donc j'ai tout simplement besoin de CSS pour être en mesure de visualiser à quoi ressemble mon, mon thème à partir de mon panneau d'administrateur WordPress. Donc, je vais, copier, euh, je vais copier uniquement les liens CSS. et je vais coller dans Ink ici. Donc, une fois que je, quand je colle là, une fois que je sauvegarde, au niveau de mon panneau d'administrateur, je suis en mesure de visualiser exactement euh, à quoi ressemble à quoi ça, mon thème ressemble. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble à ce niveau. Donc euh, donc, ce que je veux faire, je pense qu'il bon, va manquer tout simplement de rendre dynamique euh, ce thème-ci et ce serait vraiment fait. Donc, euh, dans, dans pour rendre dynamique, nous, on a déjà créé une option ici qu'on appelle « block management ». Donc, Dans ce « block management », il sera question de sélectionner les différentes variables qu'on euh, qu souhaiterait utiliser. Par exemple, le titre, la description, le sous-titre, la photo, et ainsi de suite. Et euh, si éventuellement on a besoin de plus de variables, on peut ajouter ces nouveaux variables à ces niveaux. OK, dans mon header, j'ai besoin, euh, besoin de quoi? J'ai besoin d'un titre. Donc là, je vais tout simplement remplacer par la fonction de ACF. Donc si vous partez dans la documentation de ACF, vous allez voir quoi getField correspond. Donc je pourrais faire tout simplement echo. Euh, GetField. Get field title. Et je vais aussi faire pareil pour... Donc, getField, ça, c'était pour être au niveau d'ici. Donc, j'ai besoin de titre, j'ai besoin du sous titre j'ai besoin de, de, de texte. Euh, donc, ici, je vais copier ce texte. Je fais getField. Je vais faire pareil pour euh, le sous titre Donc, le sous titre c'est GetSubField. Donc, je vais copier la variable qui est là. Je vais copier cette variable pour ça. Get call to action. Donc, call to action u text. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur sauvegarder. Donc, une fois que c'est fait, je clique, je clique ici, je clique sur update. Donc, quand je vais update, normalement, si je repars sur ma page d'accueil, bon, voilà, vous voyez, c'est vite. Donc, je peux venir, si je n'ai plus que sur modifier. Euh, je peux cliquer ici là, modifier. Vous allez voir le texte apparaît là. Donc, je peux mettre bienvenue sur mon site web. Bienvenue sur mon site web. Euh, je, suis, je suis un expert en création web. Création web, et là je vais dire en savoir plus par exemple. Alors, je vais cliquer sur sauvegarder, pour essayer de visualiser où le texte apparaît là. Donc ça fait, ça sait pas à quoi ça ressemble. Donc en gros, pour résumer, pour être en mesure de créer un site web avec trop il faudra installer. WordPress. Vous installez WordPress. Après avoir installé WordPress, vous allez euh, euh, installer des extensions, ACF, extended, ACF Pro et ACF Extended. Et ensuite, il sera question de faire le découpage de votre de, de, des pages de votre site ou de votre HTML en plusieurs blocs qui sont là que je mets là. Et quand c'est fait, euh, pour ce qui compte, Maintenant, quand une fois que c'est fait. Je vais tout simplement utiliser la fonctionnalité de, euh, de l'ACF Extended qui se trouve sur mon site block Management pour assigner mes variables. Donc, quand j'assigne mes variables, je pourrais tout simplement utiliser le nom de ces variables avec la fonction de l'ACF qui s'appelle GetField pour être en mesure de récupérer les informations. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses qu'il qui, qui faudrait prendre en considération. Par exemple, si c'est une photo, vous pouvez utiliser la fonction de WordPress euh, GetField. Euh, Get, euh, Get Attachment Source, par, par exemple, pour être en mesure de récupérer les photos. Si c'est euh, une publication, pour utiliser Get Post et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en gros, en résumé, comment procède euh, Procidweb nous créons des sites Internet. Et d'habitude, on utilise au maximum deux extensions. C'est vrai qu'on peut, par exemple, utiliser d'autres extensions comme le Speed pour pouvoir faire l'optimisation et autre chose. Mais ça, c'est vraiment les deux extensions principales. Que nous utilisons. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir le temps d'écouter la vidéo. Euh, on va faire une deuxième vidéo où on va rendre, où on va parler beaucoup plus des fonctionnalités, des fonctions de WordPress avec l'ACF Pro. Euh, je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser le, euh, ce design dans notre guide. Donc, vous allez pouvoir télécharger. Donc, vous allez pouvoir aller sur notre site web Pro, site web Pro, site Pro et faire le téléchargement dans notre guide. Passez une excellente fin de journée, portez-vous bien bye.